Yo tout le monde Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va pas plaire à beaucoup, parce qu'on va on va on va comparer deux motos et deux marques qui ont énormément de fans. C'est C'est la Honda Transalp contre donc la Ténéré 700, peu importe, hein, Ténéré 700 normal ou rallye édition. Je ne parle pas de World Raid. il faut comparer ce qui est, comparé, hein, est comparable. Donc voilà, Donc, ou la Ténéré 700 ou la Rallye Edition contre la Transalp, qui a été présentée, enfin présentée. Ils ont, ils ont eu des photos volées, Et ils se sont aperçus comment elle était. Alors d'un côté, vous avez une moto Transalp qui, qui a un design qui, qui, qui, qui est un foutage de gueule total, euh, comme je vous l'avais dit sur l'ancienne vidéo, qui ressemble à s'y méprendre, parce que même pas s'y méprendre, c'est clairement du copiage à la CB500X. Et d'un autre côté, vous avez la Ténéré 700 Rally Edition ou même la Ténéré 700 normale qui certes n'a pas beaucoup évolué, mais qui a toujours un design extrêmement efficace et une moto très bien équilibrée, extrêmement efficace et qui a toujours un design, bon, qui est ce qui est, qui moi j'aime beaucoup. Alors, d'un côté, vous avez donc la Transap avec un 700 bicylindre qui est un dérivé simplement, c'est pas un moteur, un moteur révolutionnaire, c'est pas un nouveau moteur, c'est juste un dérivé de la... Euh, Africa Twin on sent, ils ont, ils ont, ils ont en gros ils l'ont nerfé hein, ils l'ont rabaissé à 750 cm3 ni plus ni moins Il hein, rien de, de spectaculaire et d'un autre côté vous avez un, un moteur 700 cm3 crossplane, que, -ce pas, crossplane ça veut dire qu'un piston remonte plus vite que l'autre pour éviter qu'il y ait de trous à l'accélération donc voilà euh, qui est un moteur qui a fait ses preuves, qui est extrêmement élastique qui se comporte presque comme un 4 cylindres tellement qu'il est, qu est plein de partout qui ne se comporte pas du tout comme un comme un hein, presque, et qui est extrêmement efficace, que vous pouvez l'adapter surtout. Bon. Euh, alors, le problème que j'ai moi avec Honda, c'est que, comme vous voyez, hein, je conduis donc une Honda, une CB650R de 2020. Hein, pour ceux qui, qui sont habitués à ma chaîne, vous le savez, les autres, les nouveaux, parce que j'ai énormément de nouveaux abonnés tous les jours, tous les jours, donc euh, comme ça vous le savez. J'aime bien la marque, j'aime bien la finition, j'aime bien la fiabilité, il n'y a aucun problème là-dessus. Honda pour moi est supérieur à Yamaha niveau fiabilité, pas fiabilité, je me suis excusez-moi, niveau finition et niveau qualité des matériaux, je dirais. Ça c'est sûr. Par contre, niveau fiabilité, les deux sont, équ sont équivalents. Mais ce que je reproche vraiment à la Transal, c'est pour ça que je prendrai la Ténéré 700 Rally Edition, comme je vous le répété sans arrêt, courant 2023 en plus de la mienne, c'est que je trouve que Honda, c'est pas ce que je trouve, c'est clairement flagrant, ça crève les yeux à moins d'être un hypocrite et de ne pas dire la vérité. Honda ne fait strictement plus aucun effort depuis euh, 2017. C'est exactement les mêmes motos qui sortent, les mêmes motos avec la même technologie. Exactement pareil. Et pour la Transalp, c'est du foutage de gueule absolu. C'est exactement le même design que la CB508. C'est juste un petit peu plus dégrossi. C'est normal. D'un moteur de 500, tu passes à un moteur de 750 cm. 3 Donc les, les ouïes et au niveau un petit peu de, de la moto, elle est un peu plus trapue. Même les cons, c'est comme la mienne par rapport à la CB 1000R. C'est exactement la même moto, sauf que l'autre, elle est un peu plus trapue. C'est normal, elle a un moteur de 1000 cm3 qui à bord. Ça, même les cons mais c'est exactement le même design que la cb 500 et c'est du foutage de gueule, bordel, de merde. Alors moi les gens, pour ça j'insiste, parce que j'ai vu des gens qui m'ont dit « ouais, c'est trop dur, la Transalp en vérité c'est une nouvelle moto ». Mais où est-ce qu'elle est la nouvelle moto C'est le même design, c'est la même technologie, l'écran TFT c'est exactement le même que l'Africa Twin. En gros, je vais vous dire ce que c'est la Transalp. C'est un pot pourri qu'ils ont repiqué de partout de leur, de, de leur modèle déjà existant ils ont pris le compteur de l'Africa la, Twin ils ont pris le moteur de l'Africa Twin en, en, en, en, le, en, en le rébaissant à 750 cm3 ils ont pris le design et les pièces de la, de la CB500X comme ça ils n'ont pas besoin de se payer des designers et ils n'ont pas besoin de, de, de, de changer les chaînes de montage juste un petit peu comme ça et c'est exactement les mêmes pièces pratiquement à 90% sauf certaines ailes ou certaines Zoui mais sinon tout le reste c'est les mêmes pièces et c'est du foutage de gueule bordel de merde il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Yama, certains vont me dire par rapport à la Yamaha Ténéré 700, tu vas me dire, ouais, mais alors regarde, la Yamaha, c'est exactement la même. Oui, mais Yamaha n'a pas dit que c'était un nouveau modèle. C'est ça, le truc. Yamaha, ils disent qu'ils sont égaux à eux-mêmes. Le seul nouveau modèle qu'il y a eu, c'est la Ténéré 700 World Red, et là, effectivement, c'est un nouveau modèle. Pourquoi Le moteur, c'est le même, d'accord, mais... Elle a double réservoir, elle a un écran TFT, elle a un amortisseur de direction, elle a une nouvelle fourche Kayaba renforcée, elle a un, amorti elle a un, un, ça un amortisseur arrière qui a, qui, a, qui a été changé. La moto, elle est quand même, putain, elle a été réévaluée à la hausse. Là, c'est quoi la Transalp? là C'est pas à nouveau, c'est de la merde, en vérité. Certains vont me dire, oui, mais par rapport à la TransApp de l'époque, ouais, si tu me reprends dans les années 80, c'est sûr que forcément, il euh, y a tout qui est nouveau. Mais moi, là, là, par rapport à, à, à la concurrence, parce que quand tu sors un nouveau modèle, c'est par rapport à la concurrence. Yamaha avec la Ténéré 700 World Red s'est adapté. Il s'est adapté avec, avec deux de, de, de, de, de nouveaux réservoirs et tout ça. Ils sont adaptés par rapport à la concurrence, par rapport à, à l'Africa Twin, par rapport au GS de BMW, etc. Par rapport, par exemple, à la même comme à la... Hum, Desertix de Dugati, par rapport à la Prilia Touareg. Vous voyez, ils se sont adaptés. Là, ils se sont adaptés de quoi, là C'est exactement le même modèle C'est la, que... la même gueule que la cb 500 x Et moi, ça me met hors de moi Je comprends pas qu'il y a des gens qui, qui, qui applaudissent une moto comme ça Ils sont déjà au taquet Ils sont là, « Oh putain, c'est un nouveau modèle !» Bon, pas tous, c'est à 50%, parce que les 50 autres, ils ont, ils ont vraiment tiré la gueule hein. Ils ont dit qu'elle était moche, et c'est vrai qu'elle est moche Et en plus, ou alors, du, carrément, c'est du, du, du pompage d'une de leurs de leur motos euh, qui sont dans le catalogue et là c'est du foutage, de.. je suis désolé là la, la Transalpe c'est comme la, la Hornet, la future Hornet qui vont sortir, putain j'espère que la Hornet, ils vont nous sortir un design vraiment novateur quelque chose qui sort complètement du lot et là tu dis ah oui effectivement putain merde, là c'est une nouvelle moto par exemple quand la mienne a été présentée, la CB650R ou la, ou la CB1000R en 2018 ou 2017 c'était vraiment une nouvelle vague néo-retour c'était vraiment révolutionnaire tout le monde a dit waouh, putain c'est un nouveau modèle on aime, on n'aime pas, ça c'est autre chose mais c'est un nouveau modèle, là c'est quoi le nouveau modèle c'est exactement la même putain, je, je, vous avez vu la vidéo de présentation de, ma, de, la, de, la, de la tremble, je vous ai mis les photos volées et tout ça, oh c'est la même c'est la même que la CB500X il faut arrêter les conneries donc par rapport à une Ténéré 700 la Ténéré 700 te la bouffe je suis tout cru parce que Comment dirais-je euh, Même s'il y a un écran TFT, on sent pas la race. La, la Ténéré 700 euh, Rallye Edition, elle a le sabot moteur renforcé, elle a le guide chaîne renforcé, elle a le, les, les trucs euh, de protection du réservoir sur les côtés, elle a le à Akrapovic... Euh, c'est une moto qui, qui a fait vraiment ses preuves. C'est vraiment une moto, vraiment, vraiment de off-road pure. La Transalp que j'ai vue là, putain, euh, honnêtement, c'est juste une moto pour, faire, pour, pour rouler sur la route. c'est pas du tout un trail Attention, la Transalp, on l'attendait beaucoup parce que ça devait être la concurrente directe de la Ténéré 700 pour faire de l'off-road, pour faire du tout-terrain. Si c'est pour rouler sur la route, les mecs, vous achetez une Africa Twin. À ce moment-là, parce que c'est hyper obèse, c'est gros comme moto, c'est lourd à crever avec des gros moteurs, c'est même pas fait pour rouler sur la terre. C'est des motos que, que, comme les GS, c'est ça, c'était pour rouler sur la route, vous pouvez même pas les manier sur la terre, tellement que c'est lourd, tellement que c'est imposant. Ou alors vous prenez, je sais pas, vous prenez une autre moto. Mais, mais, mais là, on l'attendait vraiment pour dire voilà, vous avez l'Africa Twin qui est trop importante, trop grosse, trop lourde, on vous sort une Transalp 750 cm3 bi pour vous mettre en concurrence directe avec la Ténéré 700. C'était ça l'idée de, de Yamaha. Or là, non elle est renforcée de rien du tout, elle est basse, comme moto, plus basse que la Ténéré 700 de garde au sol, elle, est par... elle a le même truc que la que l'Africa la... Que Twin, donc je suis désolé, pour moi c'est négatif, non, la Ténéré 700 remporte le duel, et de loin, je suis désolé, voilà, maintenant ça ne tient qu'à mon avis, vous me direz ce que vous en penserez en commentaire, et, euh... et voilà, en tout cas, c'est mon avis, voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour vos abonnements. Dites-moi ça en commentaire ce que vous en pensez. Soyez honnête, hein, toujours dans le respect. Et en tout cas, voilà, moi, mon avis, ça a été ça sur l'actualité. Et je la compare par rapport à la Ténéré 700. Et la Ténéré 700, la bouche tout cru, en off-road, littéralement. Allez, ciao, ciao.